Chers traders et investisseurs, mercredi 18 décembre, bonjour. Les marchés sont tellement animés ce matin qu'on se demande s'ils sont ouverts. Rien ne se passe, rien ne bouge. Les marchés sont complètement morts, ils sont totalement à l'arrêt. Il n'y a strictement rien à faire et nous souhaitons vraiment que ce soit différent cet après-midi avec l'ouverture des marchés américains. Donc on s'ennuie ferme, les marchés bougent très peu, ils consolident légèrement et il faut prendre son mal en patience. L'IFO allemand qui est sorti à 10h fut plutôt bon, mais cela a à peine perturber les marchés. Nous attendons vraiment un petit peu d'animation, mais compte tenu de la date et de la proximité de la fin de l'année, nous sommes très dubitatifs et craignons que ce soit comme ça jusqu'à la fin de l'année. Nous verrons bien. Dans ce contexte, ce matin, là où c'était très difficile, nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, accompagnés d'une